Alors, moi je connaissais Larry Bot euh, de son travail, que je trouve assez passionnant et vraiment très punk et parfois un peu trop barré, dans certains, voilà, dans certains aspects, euh, et je voulais, si jamais euh, ben on avait la, de quoi faire de film au départ, l'idée c'était de prendre une actrice qui jouerait le rôle d'une chorégraphe et de, de, de travailler avec Larry Bot où elle pourrait diriger cette actrice qui ferait semblant d'être la chorégraphe, enfin oui, le maître de la fiction. Puis, on s'est rencontrés avec Larry Bot. Et, en fait, je l'ai trouvé tellement incroyable, tellement unique que je ne pouvais pas faire jouer son rôle par quelqu'un d'autre, c'était dommage. Et euh, du coup, en effet... Euh, elle a eu cette générosité-là de, de me proposer des pièces euh, des années 90, euh, des années 80. Voilà, on a parcouru ensemble plus ou moins la centaine de, de, de, de pièces ou de mini-pièces, ce qu'elle fait, des, ce qu'on appelle des pièces distinguées, ce qu'elle appelle, elle, des pièces distinguées, qui font parfois 2 minutes, 3 minutes, 5 <coughs> minutes, et que vous pouvez acheter comme de l'art contemporain. Et donc ça, c'est son travail, et à la fin de sa carrière, elle voudrait en avoir plus de 100 et il y en a qu'elle met ensemble et ça fait des spectacles d'une heure, deux heures, etc. Il y a aussi des pièces qu'elle joue en collaboration avec Mathilde Monnier ou quoi. Et ça, c'est un truc encore à part. Et donc, on a ensemble exploré son travail et réfléchi à ce qui pourrait correspondre au mieux à l'arrivée de Germain dans la troupe avec cette pièce qui s'appelle Au Soleil qui joue en rouge, euh, où oui, il crie, qui est une pièce des années 90 qu'elle a de fait créée, euh, qui durait 50 minutes où elle était à deux et il hurlait pendant 50 minutes euh, et puis après la pièce de fin du film elle, est plus, plus, enfin, elle, elle date de 2012 je crois et là c'est vraiment une autre pièce pour quatre danseurs avec ces grandes montagnes en plastique là où elle, elle en avait une et nous on en a mis plus sur la scène et elle l'a refabriquée pour l'adapter à 10 danseurs qui sont les 10 danseurs de, de la compagnie du film quoi. Et dans ces danseurs-là, il y a certains avec qui elle travaille depuis des années qui sont de son ensemble. Elle a un ensemble chorégraphique. Et donc oui, en effet, on a collaboré, mais à, à plein de moments, elle a dû arrêter d'être chorégraphe et être juste actrice. Et donc moi, je devais lui dire, non, mais maintenant, c'est à moi que tu dois faire confiance. Et tu, tu arrêtes de regarder ce que font les autres et tu te laisses, euh, tu laisses aller. Quoi. Mais et par exemple, elle est intervenue... Euh,